Hey Désolée pour la dégaine, mais je sors des cours, et il est 8h, et il a plu. Mais voilà, ça faisait longtemps que je vous avais pas tourné une petite chronique du mercredi, et ayant déjà sauté celle de la semaine dernière, je me suis dit que ce serait dommage de la sauter deux fois. Et puis j'avais envie de vous parler absolument d'un album que j'aimais tellement... Vous imaginez même pas à quel point je l'ai aimé. Il s'agit du Port des Marins Perdus, qui est une BD italienne d'origine absolument. Vous n'êtes pas prêts. Par contre, je vous préviens, je me suis plongée dans l'aventure... Sans réfléchir, j'ai vu la couverture, j'ai vu le titre, j'ai fait « Ok, c'est bon, je lis, direct ». C'est pas un titre qui est sorti cette année, hein, c'est assez vieux, mais comme une suite est sortie en 2020, ou ce que j'appellerais plutôt un album complémentaire, puisque vraiment, le tome 1 a une vraie fin, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune frustration, il n'y a aucune suite qui est, qui est laissée pré présager, pardon. Mais voilà, les auteurs ont décidé de refaire un album vraiment pas très gros, centré sur deux personnages secondaires en particulier. Et suite à ça, le premier album a donc été remis en avant. Et mais quelle découverte les amis, vraiment. Je vous dis ça parce que du coup, je n'ai pas lu le résumé au dos. Je l'ai lu après. Et ne lisez pas, s'il vous plaît, ne lisez pas le résumé au dos de la BD. Pour moi, ça révèle vraiment un point crucial de l'histoire, quelque chose auquel on s'attend pas forcément. Et c'est vraiment dommage, ça tue le côté mystère en fait. Cette BD, ça nous raconte donc tout d'abord l'histoire d'un jeune marin qui s'appelle Abel, me semble. Il est retrouvé au début de l'histoire par un corsaire et son équipage. Il était naufragé sur une île, il a été repêché inconscient. Et en se réveillant, il n'a plus de mémoire, c'est-à-dire qu'il ne sait vraiment plus d'où il vient, si elle faisait partie d'un équipage précis, enfin voilà, il a vraiment tout oublié, excepté son prénom. Et à partir de là, on va suivre son intégration dans le nouvel équipage, qui est sur le point de rentrer à terre dans leur pays. Et il va faire donc la rencontre de nombreux personnages. Abel va un petit peu s'installer dans ce petit quotidien. Et en même temps, on va re le premier corsaire qu'on a vu au départ. On va aussi rencontrer deux nouveaux personnages. Et en fait, c'est... Une seule grande histoire, une seule grande aventure en plusieurs. Alors c'est peut-être un peu confus de la manière dont je le raconte, mais je vous rassure, c'est pas compliqué à suivre, il y a au moins 6-7 personnages importants, mais ils sont reconnaissables, c'est pas trop compliqué, hein. moi je suis la première à pas trop aimer quand il y a trop de personnages et que ça s'éparpille, mais là vraiment, tout s'emboîte parfaitement jusqu'à la fin pour aboutir un peu un truc auquel on s'attend pas forcément. qu'on qu'on voit venir, mais vraiment très très très doucement, petit à petit. Et ce qui n'enlève aucunement le charme qu'a cette BD. Justement, je dirais même que ça fait partie de l'aventure finalement. Il y a deux autres personnages importants dans cette histoire, dont j'ai malheureusement oublié les prénoms, mais qui m'ont vraiment beaucoup touché. Il s'agit d'un capitaine qui peut-être s'appelle Jonathan, et de la directrice d'une maison close, ces deux-là entretiennent une relation très forte et assez particulière. Enfin, je ne veux pas trop vous en révéler, mais waouh, c'était absolument magnifique. Mais l'album en lui-même, en fait, est absolument magnifique. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une grande aventure, mais vraiment avec un G et un A majuscule. Une grande aventure humaine, une grande aventure par-delà les mers, mais aussi sur la terre. Pour moi, c'est tout simplement ce que j'ai appelé une ode à l'amour, aussi bien l'amour romantique que l'amour pour la famille et aussi celui que peut ressentir le marin pour la mer, cette chère mère qui l'attire tant et qu'il aime, mais également la terre puisque finalement quand le marin part en mer, et eh bien il laisse sur terre femme, enfant, vie de famille et malgré le fait qu'ils aiment tous prendre la mer et que ça fait vraiment partie de leur vie, ils aiment aussi toujours et énormément rentrer chez eux. Et voilà, il y a vraiment ce côté rapport homme-mère-terre qui est hyper touchant. Il y a des histoires d'amour dans tous les sens du terme. Je vous ai dit, pas que romantique qui se crée. On voit les liens entre les personnages se resserrer. Parfois, les histoires s'imbriquaient aux uns aux autres. Les personnages sont vraiment hyper, hyper attachants. Et au cœur de ça, il y a aussi une petite part de mystère, d'onirisme, de nostalgie, voire une petite vague de fantastique. Je ne veux pas trop vous en dire, je pense que le titre peut être assez évocateur. Mais vraiment, lisez cette BD, j'ai je... eu un coup de cœur, mais phénoménal. C'est vraiment une de mes meilleures lectures de 2020. Je n'ai pas les mots pour m'exprimer. J'ai simplement refermé l'album, j'étais pleine d'émotions. J'ai vécu une grande aventure, mais juste en lisant des mots et en voyant des images. Le plus fort étant que les planches sont entièrement en noir et blanc et crayonnées, ce qui est assez original. Pour le deuxième album, ils ont fait le choix de mettre des couleurs, ce qui est aussi très joli. Mais du coup, c'est assez surprenant. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ce choix comparé au premier. Mais voilà. Vraiment, c'est... À chaque fois que je vais en parler, je pas les mots. C'est incroyable. C'est magnifique. S'il vous plaît, lisez-le. S'il vous plaît. Non, mais très sérieusement, c'est... Si ça vous intéresse l'histoire que je viens de vous raconter ou mes arguments, je... lancez-vous sans réfléchir. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, ne lisez pas le dos de la BD. Laissez-vous juste entraîner par la vague du port des marins perdus. Sur ce, je vous laisse là. J'espère que la vidéo vous a plu et intéressé. Et puis j'espère que je vous retrouve très bientôt sur cette chaîne pour une prochaine vidéo. Ou en attendant, peut-être sur mes réseaux sociaux pour discuter. Allez, ciao